De l'équipe de développement. De l'équipe de développement. Ça me va bien. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Alors, on va parler un petit peu d'intégration de, de services. Euh, mais avant tout, j'aimerais définir les, les objectifs qui ont motivé cette, cette démarche. Comme beaucoup de gens, on a besoin d'interfaces euh, modernes. Euh, les utilisateurs sont très mal habitués avec euh, leurs services habituels et ils nous réclament la même chose, euh, si possible gratuitement. Euh, multi support aussi, puisqu'ils s'attendent à euh, avoir les mêmes expériences, euh, que ce soit sur euh, leur ordinateur, sur euh, leurs différents euh, périphériques, les iPhone ou iPad, qu'on fait gagner. Euh, et notre but, c'était de proposer des éléments euh, de ce type mais de les rendre le plus réutilisable et le plus intégrable possible. J'espère que ça s'éclaircira au fur et à mesure de la présentation. Mais d'abord, j'ai besoin de revenir sur des fondamentaux. J'ai entendu les termes sur quatre jours, les termes API-REST ont été prononcés un nombre très important de fois. Et il me semblait intéressant de revenir à la définition même. Euh, de ce côté une API REST. Euh, C'est donc euh, une communication client et serveur dans laquelle euh, il n'y a aucune, euh, aucun prérequis ni vers l'un ni vers l'autre. C'est-à-dire que le client euh, va consommer les données, le serveur va les émettre. Mais euh, le client n'a aucune idée de la manière dont le serveur gère les données et le serveur n'a aucune idée de la manière dont le client va exploiter ces données. Et c'est plutôt bien comme ça. C'est aussi une communication sans état, stateless, c'est-à-dire que euh, on ne maintient pas de communication, on n'a pas de session, les réponses sont donc complètes, euh, autonomes, et là aussi euh, c'est très bien comme ça. Euh, la définition de l'API REST euh, indique aussi la possibilité d'une mise en cache ce qui, on va le voir, permet aussi d'atteindre de, des performances plus importantes. Euh, c'est aussi une architecture en couche. Euh, le but, c'est que le client ne sache pas vraiment euh, d'où viennent les données, comment elles sont gérées côté euh, serveur, le fait qu'il y ait de la redondance euh, ou euh, différentes technologies qui vont traiter. Alors je sais très bien que cette phrase prononcée en 2021, elle, elle semble tout à fait naturelle. Je rappelle juste que euh, les API REST ont été euh, l'objet d'une thèse en 2000, donc c'était un petit peu plus euh, visionnaire à l'époque. Enfin, ça, on propose une interface uniforme, c'est-à-dire que euh, chaque ressource va avoir euh, son propre identifiant et on va euh, donner toutes les clés pour manipuler les données. Donc comment on y accède, comment on les modifie il me semblait important de faire ce, ce rappel parce que je, je vais y faire référence à d'autres moments. Donc si on voulait résumer, on pourrait avoir ça, on a une API REST euh, avec une gestion de vol où on peut lister, modifier, supprimer des vols et ensuite les consommateurs peuvent euh, être assez euh, différents. Euh, de l'autre côté du, du spectre, on a donc l'interface euh, utilisateur. Alors chez nous, ça a commencé en 2017 par une étude front-end qui nous a permis de choisir un écosystème complet. Alors euh, ce choix a été important et on verra qu'il avait euh, des, des conséquences euh, plus tard. Euh, le, le but, c'était de choisir une technologie qui nous permette euh, non seulement de, réutiliser, de, de créer pardon, des interfaces sympas euh, mais aussi euh, toute la panoplie de tests euh, ou de packaging euh, nécessaire à ce but euh, d'intégration. Alors si on veut euh, schématiser un petit peu ce à quoi ça ressemble en fait on a une interface utilisateur qui est le front-end donc c'est la terminologie que je vais utiliser et vous avez euh, le back-end, on voit très bien la différence euh, entre euh, les clients qui ont droit à l'interface euh, sexy-chocolat et euh, en soute euh, une partie un petit peu plus euh, velue euh, que sont nos, euh, nos SI euh, à l'heure actuelle. Et pour la partie authentification, parce que forcément on va aussi manipuler des données euh, authentifiées, on a fait le choix d'un euh, de partir sur des JSON Web Token. Donc, euh, en gros, pour démystifier, c'est euh, une entête qui va dire ce qui, comment, euh, dans quel format vient la suite. On a une charge utile et on a une signature. Euh, ce point est très important parce que euh, c'est ce qui va permettre d'échanger de, euh, des informations de manière euh, sécurisée. C'est-à-dire que cette signature va être émise par un élément de confiance euh, grâce notamment à une euh, clé privée et euh, toutes les, euh, tous les services qui vont vouloir euh, servir euh, des données vont euh, vérifier cette, euh, cette signature grâce à la clé publique donc euh, on peut s'assurer que le service est bien autorisé voilà alors... Euh avec un petit peu de recul, quels ont été les avantages qu'on a vus à mettre en place cette, ce type d'architecture Le premier, euh, c'est la rapidité. Euh, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont ADE, peut-être que de temps en temps vous voyez des petites chutes de performance. En tous les cas, chez nous, en 2017, 2018 et 2019, je n'ai pas les chiffres de 2019, euh, on avait euh, très régulièrement des coupures, euh, des problèmes, alors que vous voyez, on servait moins d'un million d'emplois du temps, en, oh, ça c'est pour le mois de septembre, d'accord À chaque fois ce sont les mois de septembre. Donc là où on a la plus grosse charge, on avait quatre serveurs dédué, dé, dédiés, pardon, assez, assez costauds, et puis finalement on a décidé de passer euh, à euh, une architecture telle que euh, ce que j'ai décrit derrière, les chiffres ont continué à augmenter, non seulement parce que les étudiants sont plus nombreux, mais aussi parce qu'ils ont leur smartphone greffé à la main. Donc on voit que les chiffres continuent à augmenter et pourtant on a diminué de moitié les ressources nécessaires pour faire tourner tout ça. Donc cette notion de vitesse est très importante. D'ailleurs je vous invite à regarder l'image d'illustration, c'est un produit du terroir alsacien qui me permet d'illustrer la partie vitesse. Ensuite, ce qui nous intéressait donc, c'était d'être capable d'avoir des données qui provenaient de différentes sources, des sources internes, l'emploi du temps, je reste toujours sur le, même, sur le même exemple, il est parlant pour tout le monde, on va aller chercher des ressources internes, euh, nos emplois du temps, on va aller chercher des éléments dans le SI bâtimentaire, puis on peut, du coup, euh, croiser ça avec euh, des données euh, publiques, type euh, OpenStreetMap. C'est-à-dire que si, ici, je vous présente mon emploi du temps euh, d'enseignant, donc j'ai cours demain matin euh, en J2, euh, si vous, si vous n'êtes si pas familier du, des campus alsaciens, euh, il, vous suffit de, ah, forcément, des mots. il vous suffit de demander c'est vraiment l'effet des mots. Euh, la localisation précise de, euh, la, euh, du bâtiment. Croyez-moi sur parole, ça marche euh, d'habitude. Euh, donc ici on arrive à croiser des données internes et externes euh, j'avais préparé euh, le coup hein, euh, au cas où donc, vous avez une vraie capture d'écran alors euh, là c'est bien je vous ai présenté une application autonome je vous ai dit quels étaient les avantages de, de cette architecture maintenant qu'est-ce que j'entendais par des services plus intégrés c'était la possibilité de prendre ou partie de ces applications pour les mettre dans des euh, éléments euh, externes et ne pas se soucier de la manière dont ça va être intégré. Donc, Vous avez à l'heure actuelle sur le marché plusieurs manières d'atteindre ce but. Par exemple en utilisant euh, les e qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. C'est d'ailleurs assez intéressant, euh, j'ai pas le temps d'en parler, mais de, de s'intéresser aux histoires des iframe, e euh, elles, elles connaissent un mouvement cyclique de, euh, où elles sont conspuées, puis euh, remises en grâce, et euh, ainsi de suite. Donc vous avez cette possibilité. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les données brutes pour les remettre en scène, mais ça veut dire que vous devez réaliser un développement supplémentaire, un développement spécifique pour euh, euh, votre euh, intégration. Ce qu'on souhaitait, euh, de notre côté, c'était toujours utiliser des données partagées, donc euh, n'avoir qu'une seule source, mais aussi réutiliser euh, les différents composants euh, de manière agnostique et pouvoir les intégrer, quel que soit le site dans lequel on veut euh, voir apparaître ces services, le tout en essayant d'avoir une intégration visuelle. Alors, étant donné que je suis joueur, j'ai décidé de faire plusieurs démos. On va espérer que les suivantes fonctionnent mieux. Voici le site du support numérique de l'Université de Strasbourg. Vous voyez euh, différents éléments. En fait, euh, ça ne se voit pas réellement, mais on a quatre composants ici qui sont packagés et qui peuvent être appelés un peu partout. Je vais juste faire un focus ici sur les alertes maintenance. Donc on a euh, une maintenance en cours euh, sur... Apogée, a priori. Euh, voilà. Et ça, c'est le site du support. Maintenant, cette information, elle est disponible ailleurs, avec le même composant, avec les mêmes données, sur le site, euh, pardon, sur le NT. Alors, il faut vraiment que j'accélère. Euh, et ce de manière. Euh, très intégré donc on, le but était de ne pas briser euh, la navigation euh, de l'ENT. Donc on a une intégration complète. D'ailleurs, euh, quand je parlais tout à l'heure de euh, réutiliser euh, les mêmes composants, ici on a notre assistance guidée qui va me permettre très facilement de trouver la documentation spécifique pour euh, configurer mon wifi. Je peux sans problème faire exactement la même chose en utilisant le même composant, toujours en essayant de l'intégrer. Ici, j'ai préparé hier soir euh, un petit relevé euh, d'avis euh, qui me permet de, de donner son avis sur les présentations euh, du CIR. Euh, par exemple, ici, vous pouvez euh, dire à quel point vous avez apprécié cette, cette présentation. Il n'y a pas d'option, c'est tout, euh, tout à fait objectif. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça coûte euh, Ça coûte environ six lignes d'intégrer euh, ces éléments ailleurs. Voilà. Donc si vous copiez, copiez ça, vous avez euh, euh, là c'est je crois euh, le, la météo des services. Donc euh, c'est à peu près tout ce que ça coûte. Ça n'a rien à voir avec notre ENT qui est Jalios, ça n'a rien à voir avec le site web on peut l'utiliser et l'intégrer absolument euh, partout. Alors, euh, je vais euh, passer rapidement sur les inconvénients, mais il faut le faire quand même. On a une complexité euh, accrue d'abord de, euh, de, la, de la manière de gérer, de gérer les projets. Les chefs de projet euh, nous ont dit, bah, c'est bien beau, mais moi j'ai quand même du mal à euh, trouver où je dois mettre, où je dois spécifier mon issue. Est-ce que c'est sur le front Est-ce que c'est sur le back Comment ça marche Donc leur expliquer qu'on on, on a des groupes, qu'on a des liens entre les issues et que ça va très très bien se passer. On a une architecture flexible. Euh, si demain on a besoin d'un serveur en plus, euh, c'est facile. Je le rappelle, hein, c'est ce côté stateless, mais qui devient beaucoup plus complexe. Parfois j'ai des développeurs qui sont frustrés en me disant je ne sais pas ce qu'ils font de l'autre côté, parce que généralement on sépare en deux équipes. Mais euh, pour débugger, ça ne va pas forcément être euh, très facile. Euh, avant, on faisait des simples Hello World. Maintenant, on a des choses qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes. Euh, parmi les inconvénients, on a parfois aussi quelques freins institutionnels. Euh, intégrer des services, oui, mais euh, parfois, ça doit passer après la, les services ou la communication institutionnelle. Donc on ne peut pas forcément tout intégrer partout. Par exemple, pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai quand même dû tordre la plateforme de pré-prod pour y inclure les données, ce n'est pas des vraies données. Le coût aussi, on a constaté jusqu'à 50% de surcoût sur ces éléments parce que développer un front et un back, c'est plus cher. Maintenant il y a un vrai retour sur investissement puisque ces composants, ils sont par définition réutilisables donc le surcoût des dernières années j'espère pouvoir les compenser dans les années qui viennent Parmi les inconvénients, on a aussi une intégration parfois difficile, c'est dommage, c'était le but notamment en termes de sécurité, alors je vais enlever cette partie euh, sécurité mais sachez que c'est parfois difficile parce que les navigateurs sont très protecteurs au niveau des entêtes HTTP et aussi au niveau du stockage des, euh, des cookies ou du stockage local donc on a dû, euh, pour pouvoir faire circuler nos JWT, euh, faire générer des JWT par l'ENT et aussi héberger les données directement sur les serveurs pour qu'ils aient le même sous-domaine. On peut avoir aussi des problèmes de référencement et puis aussi euh, des problèmes d'intégration visuelle. Euh, euh, jalio utilise Bootstrap pour sa mise en, en œuvre. Nous, on utilise Viewtify euh, et on a eu des conflits parce qu'on a des choses qui portent le même nom. C'est très petit, mais en gros, Viewtify euh, va vous dire que euh, ça devrait être compatible avec tout, mais on n'a pas de plan pour euh, de toute façon améliorer la... Euh, la compatibilité et puis voir même un hein, c'est celui qui dit qui est euh, nous on ne bougera pas d'un centimètre, demandez donc à bootstrap donc euh, voilà il se renvoie la balle dommage pour nous alors qu'est ce qu'on va faire dans le futur On va essayer de continuer l'intégration, on va essayer aussi d'étoffer l'offre vers les applications mobiles on a tous les composants qui vont permettre d'être efficaces puisqu'on est capable d'intégrer partout y compris dans les applications mobiles et puis c'est aussi un premier pas vers l'ouverture des données là je vous renvoie sur les présentations de mardi matin notamment sur l'open data c'est un premier pas nécessaire pour ça alors en conclusion cette modularité elle est souhaitable, cette capacité d'intégration elle est formidable dans les deux derniers appels à projets qu'on a traités, on nous a demandé de ramener des bouts du SI au sein de tableaux de bord et j'adorerais pouvoir très facilement pouvoir composer des nouveaux tableaux de bord à la demande en, en récupérant un relevé de notes, un bout d'emploi du temps, des horaires de train, tous ces éléments là de manière simple, alors comme vous l'avez vu on a eu des difficultés, on a eu aussi des réussites euh, je serais ravi d'échanger avec vous sur les possibilités d'intégration euh, ou sur des euh, outils qu'on pourrait euh, euh, échanger ou sur lesquels on pourrait progresser. Voilà, je remercie juste l'équipe puisque c'est eux qui ont réalisé euh, tout ce que je vous ai montré. Puis je remercie aussi l'Oxir pour ces moments d'échange et pour euh, vous, pour votre euh, présence. Merci beaucoup Virgile. On va prendre quelques questions dans la salle. Sachant que euh, j'ai quand même posé une pour déclencher, euh, j'espère. Euh, toutes ces intégrations, elle est euh, inhérente euh, au système d'information de développement que vous avez, aux technologies que vous avez. Est-ce qu'on peut, euh, dans un autre établissement.. Euh, votre méthodologie, vous nous donnez des conseils pour intégrer nos services, même si on n'utilise pas le même CMS, les mêmes, les mêmes technologies de développement, par exemple. Oui, tout à fait. C'est complètement agnostique. C'est pour ça que j'ai fait un rappel sur ce qu'on utilisait en termes de, de technologies. On a des API REST, on a du front qu'on est capable de, de packager. Euh, tout ça, euh, ce n'est pas l'état de l'art, je, je n'aurais pas cette prétention, mais euh, ce sont des outils extrêmement courants euh, sur le marché, et des façons de faire aussi courantes. Bonjour, Alexandre Delpeuge de l'Université de Limoges. On conduit une démarche assez similaire en ce moment. Du coup, j'ai une question assez précise sur la question de la sécu. Euh, Est-ce que vous avez essayé de contourner euh, les problèmes de cross-scripting ou votre joyeuseté euh, en passant par un reverse proxy central et en réécrivant tout pour que qu'à l'autre bout, il... il voit tout provenir du site euh, requêté Première question. Hum, on a envisager euh, cette solution alors j'essaye de la compiler en même temps que je parle hein, mais euh, ça pourrait être intéressant de, de l'explorer on a fait plutôt le choix justement d'avoir de, euh, des tokens euh, partagés donc de repartager nos clés et ces euh, multiples déploiements euh, donc, que j'ai évoqué quand je disais qu'on déposait les scripts directement dans, euh, sur le serveur de de l'ENT dans un espace à part hein. on ne mélange pas euh, nos fichiers mais en revanche c'est servi par, euh, par le même serveur pour avoir cette notion de, de sous-domaine donc la deuxième question vous, euh, vous faites du vue a priori ouais. nous on est parti sur du react euh, mais du coup par contre sur la, les briques d'API je pense qu'il y a probablement effectivement des choses sur lesquelles on pourrait euh, mutualiser, euh, ça vaudrait peut-être le coup euh, de contact, voir euh, s'il y a des éléments qu'on a déjà développés. Des connecteurs avec Apogee, par exemple, Nous, on en a fait un. Il y en a un aussi avec euh, Bang, euh, etc. Alors je, euh, merci de cette proposition. Je, je serais ravi d'échanger. Et je pense même là qu'on pourrait euh, rebondir sur la présentation euh, d'hier après-midi de mon sémillant directeur adjoint euh, sur M-Hub, euh, et essayer de créer un espace pour euh, élargir euh, la discussion. J'ai eu droit à un petit pouce. Le timing nous impose de passer à la présentation. suivante bon, Merci beaucoup Virgile. Merci à vous.